Et bonsoir, euh, c'est vrai que sur Twitter ça se fait pas tant que ça, ce genre de contenu, mais bonjour. Voilà, je vais faire un petit peu d'éditing dessus quand même, histoire que ce soit à peu près acceptable. Il a pas de texte, je le dis d'office. Pourquoi j'ai quitté Twitter Il y a bientôt un mois de ça, j'ai décidé de quitter Twitter. Là j'ai relancé le compte. Pas pour Twitter, juste pour TikTok, j'ai fait un tweet euh, l'expliquant en anglais, si j'ai quitté Twitter, si on prend en compte mon premier compte Twitter qui a sauté, ça fait 7 ans que je suis sur la plateforme, j'avais fait une pause entre temps, mais même en, en prenant en considération cette perte de pause, ça fait 7 ans. Que j'utilise Twitter. Et en 7 ans, j'en ai eu un peu marre de Twitter. J'en ai eu marre euh, tout simplement parce que ça faisait trop longtemps que j'étais sur la plateforme. On pourrait dire pareil d'Instagram ou de Snapchat, sur lesquels je suis depuis tout autant temps. mais la différence de Twitter, c'est que ces plateformes-là, elles ont du divertissement. Et j'ai mes potes dessus. En tout cas, la grosse majorité de mes potes. Le problème, c'est que ici, si je veux faire la promotion de mon contenu de quelque manière que ce soit, je n'ai pas la reconnaissance que je rêverais d'avoir. Et le décalage de fuseau horaire avec certains potes que j'ai ici, c'est dommage. C'est surtout ça la, la région première, c'est le décalage horaire entre moi et mes potes sur Twitter. Ce sont les deux problèmes majeurs. Le manque d'une part de reconnaissance euh, sur le contenu que je propose et le fait que je sois genre, littéralement shadowban de Twitter depuis euh, je ne sais combien de temps. Et le fait que des fois je n'ai même pas euh, l'opportunité de parler avec mes potes. Parce qu'ils ils viennent des Etats-Unis, ou que même s'ils sont en France, eh ben ils ont pas tant de temps que ça. Et c'est un peu dommage, mais c'est la vie qui va avec. Le problème aussi, c'est pas seulement ça, c'est que Twitter c'est usant, mentalement. Twitter ça m'a détruit, Twitter ça m'a pourri, Twitter ça m'a fait du mal, Twitter ça n'est pas une bonne plateforme. Si vous êtes quelqu'un de safe, Twitter n'est pas une bonne plateforme. Ça ne sera jamais une bonne plateforme, de quelque manière que ce soit. Il y aura beau avoir qui vous voulez, il y aura beau avoir tous les comptes de l'univers, tout le contenu qui vous fait euh, qui fait sa race Twitter est une plateforme toxique. C'est pas moi qui l'ai, c'est les médias. Je le fais en plusieurs enregistrements qui s'enchaînent parce que je suis fatigué. Twitter c'est violent. Twitter ça m'a usé. Là vous voyez à l'heure où j'enregistre cet audio. J'ai lancé Twitter pour chercher ce qu'il fallait pour cette petite vidéo, enfin petite elle est quand même vachement longue. Je vais vous montrer une vidéo qui prouve la violence de Twitter. Ce que vous allez voir c'est dégueulasse. Je vous mets ce timecode pour que vous puissiez skipper ce que vous allez voir. Oh vrai visage sur Twitter j'essaie d'être le plus joyeux possible mais dès qu'on s'exprime c'est fini une erreur minime et tu te fais cancel mais, mais à toutes les sauces Twitter c'est la pire plateforme de l'univers, c'est certain à l'initial une plateforme de promotion si on est dans le bon côté de Twitter, c'est un coin ultra safe, ça peut être un coin ultra safe, je fais des cœurs bizarres et adorables, et de l'autre côté ça peut être horrible, et personnellement j'ai 18 balais, j'ai eu mon compte en 2016, donc vous enlevez 7 ans à ma gueule de con, je vous laisse imaginer à quel âge j'ai eu Twitter, voilà, mes deux frères, sur mon premier compte, ils ont essayé de me protéger de toutes ces choses-là. J'ai eu un souci technique où je me suis fait ban pour aucune raison de Twitter. Et depuis ce jour-là, j'ai quitté Twitter. Twitter me manquait parce que j'avais une, intera une interaction particulière avec le contenu que j'y trouvais. Une interaction qui était complètement différente à ce qu'on qu pouvait trouver sur YouTube, euh, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, Discord, enfin tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et j'avais besoin de ça. Donc, dans les courants de 2019-2020, j'ai décidé de faire ce compte-là. Après une grosse pause quand même, une pause de... Grosse pause, j'exagère. Une pause de 1 ou 2 ans, comme ça. J'ai arrêté Twitter pendant tout ce temps-là. Parce que bah, j'avais peur que si je faisais un compte, il allait sauter direct. Donc, pause. Sec. Je refais mon compte en 2020. Pas de problème. Ça a été 3 ans d'un enfer pas perdu. Je suivais un peu tous les comptes que je voulais, j'avais jusqu'ici des, des recommandations à peu près chill, j'avais pas trop de problèmes, c'était plutôt des tentes, c'était la famille, c'était rigolo, c'était le copain. J'ai eu une descente aux enfers de contenu qui a été extrême, je suis passé de contenu un peu psyché, à de la violence, à de la haine et même parfois des tweets d'extrême droite, alors que je ne suis aucun compte lié de quelque manière que ce soit à la politique, peu importe le parti que je supporte, qui sont tous les partis de gauche, sauf le parti socialiste parce qu'il pleut la merde, et que de toute façon c'est un parti de droite, mais ça c'est pas le sujet. Et je me suis retrouvé avec du contenu assez violent. Et ça m'a fait très peur très vite. À ce moment-là, j'ai songé à quitter Twitter. Je commençais à devenir de moins en moins active et à juste utiliser Twitter pour TikTok puisque mon compte TikTok est lié à mon compte Twitter. J'utilise mon compte Twitter pour me connecter à TikTok et l'un ne va pas sans l'autre. En revanche, comme j'ai pu l'expliquer de nombreuses fois, je n'utilise plus Twitter. J'ai subi du harcèlement sur Twitter et j'ai vu du harcèlement sur Twitter. J'ai vu des vidéos de personnes qui se sont données la mort sur Twitter et encore, en traînant vite fait pour voir à quel point c'était toxique, j'ai vu un policier foutre une droite à une dame après, la dame l'avait mordu, mais quand même. C'est une preuve d'un manque de professionnalisme. Je continue de traîner sur TikTok, euh, sur Twitter. Encore un truc que je suis pas non plus. Une bagarre qui éclate violemment. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette plateforme est un ramassis de merde. Et encore, c'est la face immergée de l'asperg, du ramassis de merde de contenu qu'on peut trouver sur Internet. C'est juste... La, la partie immergée de l'iceberg, de tout le, le ramassis de chiottes que peut être Twitter. Ou, simplement, si vous êtes encore sur Twitter, quittez Twitter. Si c'est pour des raisons professionnelles, restez. Si c'est euh, si à titre personnel, partez. Et c'est maintenant ou jamais. Parce qu'au bout de 5 ans, vous allez en souffrir. Je vous le dis. Ça va commencer à être très douloureux parce que vous allez en voir des trucs passer pendant en 5 ans. C'est peut-être beaucoup plus limité maintenant, mais ça devient juste déjà une plateforme payante pour des trucs basiques sur tous les putains de réseaux sociaux. Et c'est devenu une plateforme de, où la haine a évolué. Puisque tous les problèmes de justice ont fini sur Twitter, parce que des so de social justice ont décidé de foutre la merde. Les social justice warriors, ils ont voulu euh, foutre leur nez là-dedans. Tout ce qui tourne autour du légal, c'est de l'ordre du criminel, du ou des criminels, des, de la ou des victimes, et de la justice. On peut ouvrir du soutien, mais on n'a pas le droit d'intervenir, et c'est ce qui arrive beaucoup trop sur Twitter. Les gens foutent leur nez dans des affaires qui les concernent pas, et ça aussi, ça me fatigue, parce que c'est aller trop loin, parfois. Les gens se sont mêlés à des affaires qui ne les concernent pas et c'est parfois allé tellement loin que ces gens qui se sont con qui ont ramené leur cul sur des affaires qui ne, le con qui ne les concernaient pas se sont fait harceler et se sont plaints. après. Tout ce que je veux dire c'est que Twitter c'est pas une bonne plateforme, c'est une plateforme dangereuse. Si vous n'êtes pas majeur, n'allez surtout pas sur Twitter et même encore là n'y allez pas tout court. Sincèrement, c'est une plateforme horrible. Ou si on est du côté gentil de l'iceberg, au niveau du contenu, on est tranquille. Si on est du côté des méchants, c'est horrible. Et il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit t'es d'un côté, soit t'es de l'autre. Les cartes sont dans ton camp. Soit tu restes sur Twitter et t'as la chance. Soit tu pars et t'es en sécurité. En tout cas, moi je ne retourne plus jamais sur Twitter. Il y aura mes réseaux sociaux avec le poste. Au revoir et à jamais. Vraiment mais à jamais.